Non, non, c'est parti, you are in live. Ok, super, bienvenue à tous, bienvenue sur cette vidéo euh, sur ce live qu'on va commencer dans quelques minutes, quelques instants même. Donc, euh, si vous avez des commentaires, mettez oui si vous entendez quelque part. Là, je pense que ça va mettre uh, un petit peu de temps à se connecter. Voilà, ce soir, nous allons être avec Estelle Porret. Donc, Estelle Porret, trois fois championne de France de jet ski, deux fois vice-championne du monde de jet ski et une fois vice-championne d'Europe. Donc, on va voir aujourd'hui euh, différents sujets, hein, mais vous allez voir comment vous allez pouvoir performer. Et euh, notamment, le sujet de ce soir, c'est quand il y a des gens de notre famille qui ont déjà performé. Donc, salut Estelle. Salut, bonjour à tous. La forme, ça va Ouais, super, super, super. Ok, um, donc Estelle, toi, bah, est-ce que tu peux te présenter en, en quelques mots Bien sûr, donc bah, je m'appelle Estelle, j'ai euh, 24 ans, bientôt 25, là ce jeudi, ça approche le quart de siècle. Euh, je pratique le jet ski depuis, euh, depuis mon plus jeune âge, puisque bah, mes parents en faisaient alors, dans le loisir et mes frères ont ensuite pris le chemin des compétitions, mes grands frères. Euh, donc je suis arrivée tout naturellement dans la compétition et effectivement avec, euh, avec des frères déjà multiples champions du monde euh, quand moi je débutais à peine la compétition. Ok, donc ça, tu, tu dis ça fait combien de temps que tu euh, que es en compétition aujourd'hui euh, Depuis l'âge de mes 12 ans, euh, j'ai compétit... okay. commencé en Suisse et, euh, et 14 ans en France puisqu'on ne peut pas commencer, euh, commencer avant. Mais on va dire que depuis ma naissance, euh, euh, je fais partie du milieu du jet et ma première parution sur un, un magazine de jet ski, euh, c'était une semaine après ma naissance euh, pour annoncer ma naissance et euh, la future pilote sur les, sur les grilles de départ. Quoi. Okay. <rire> ok, donc dès le début, salut Ligne, il y a Lynn qui est connectée Pascal, quelqu'un était, salut. Euh, je vois qu'il y a d'autres qui... Mettez, si vous nous entendez bien, si vous avez des questions au fur et à mesure, bah, pensez à, po... à poser ces questions comme ça. Estelle pourra encore plus y répondre et, et c'est vraiment euh, cool aujourd'hui pour vous de pouvoir profiter euh, d'une euh, internationale dans un sport. Euh, du coup, Estelle, donc, euh, es née. Euh, dès que tu née, ton destin était un peu scellé. Donc, tu es, es arrivé... Euh... Et exactement. Euh, je, je suis né, mes frères avaient déjà commencé la, la compétition, alors ils n'étaient pas encore champions à ce moment-là, mais en tout cas en devenir. Ils performaient déjà dans les catégories juniors, euh, et donc ouais, en 1996, année de ma naissance, euh, parution dans Fun Jet, qui à l'époque était le, le magazine numéro un du, du milieu, euh, pour annoncer un peu ma naissance et la future euh, euh, championne de jet, quoi, on va dire. Ok, et du coup, euh, quand on est comme ça, on ne demande rien, on apparaît dans, euh, du moins consciemment, on, on apparaît dans un magazine, euh, un magazine de référence euh, dans son sport. Euh, bah, Est-ce que est -ce qu bah, ça fait quoi en fait de naître avec, avec, avec ça, de, de naître comme ça, boum, voilà euh... Eh bien, euh, pendant longtemps, j'ai cru que ça faisait rien. C'est-à-dire que tout mon... enfin, les gens m'ont dit ça doit être. « Tu dois avoir de la pression de part tes frères, ils sont champions du monde, et toi, il va falloir que tu réussisses. » Mais moi, je ne le ressentais pas parce que euh, et, et mes parents et mes frères étaient justement hyper ouverts, que ça n'a jamais été une, une obligation pour moi. D'ailleurs, à l'adolescence, j'ai eu hésité avec, euh, avec l'équitation, même, pour, pour parler d'autres sports. Euh, mes parents étaient hyper ouverts à ce que je parte dans ce sport-là plutôt que le jet, il n'y a jamais eu de soucis. Donc c'est vrai que non, je n'avais pas l'impression du tout d'avoir cette pression-là. Euh, sauf que bah, j'avais un blocage et qu'au fur et à mesure, et notamment en travaillant avec toi, Pierre, je me suis rendu compte qu'en euh, en fait, euh, il était là, qu'on me l'avait imposé, que même si je me le cachais à moi inconsciemment, euh, de pas ce que disaient les, les gens et le monde extérieur, bah, en fait, j'avais cette pression en moi que, et que pourtant, consciemment, je ne ressentais pas. Ok, donc ça me fait un peu peur, tu es en train de me dire, euh, en train de dire que. Qu'à cause de moi, tu t'es rendu compte que tu avais un blocage. Merci Estelle pour la pub. Top. Ouais, mais je l'ai guéri quand même. <rire> okay. Non mais justement, ça m'a permis de me rendre compte de que je, comment dire, que quelque chose m'empêchait d'avancer. Alors que je, pour moi, c'était pas ça le problème. Ok. Et, du coup, on va en parler plus loin. Il y a la première question de Pascaline qui est euh, sur un jet dès la naissance. Euh, est-ce que est-ce que tu t'es posé la question parfois de savoir si c'était vraiment ton choix? De faire cette discipline. Excellente question, Pascaline. Oui, excellente question. Et effectivement, euh, oui, je me suis posé la question. Et, euh, et je dirais à l'âge de mes 14-15 ans, donc à l'adolescence, quand euh, on est plutôt euh, orienté euh, copain, copine, euh, les sorties, etc., bien sûr, je me suis posé cette question euh, est-ce que c'est vraiment moi Est-ce que je le fais parce que toute ma famille le fait et que bah, je veux, par peur d'être abandonnée, peut-être Est-ce que je suis obligé de le faire euh, donc oui, je me suis posé cette question et euh, au, au fur et à mesure des années, j'y ai répondu et c'est vraiment ce que j'aime en fait. Ok, donc c'est une phase pendant euh, peut-être ton adolescence où euh, la question qui est venue, c'est ouais, 25 ans, tu es encore en adolescence. <rire> <rire> enfin, c'est 11 ans, on va dire 25 ans, ça fait 11 ans du coup que j'ai eu cette phase de, de doute okay. sur est-ce que c'est est vraiment mon choix ou le choix de, de mon entourage Ok, et, et d'avoir ces doutes, euh, bah, étaient les... Alors, je sais pas si c'est la question que j'ai envie de poser, mais euh, quelles étaient les conséquences pour toi d'avoir ces doutes, finalement, de dire est-ce que c'est mon choix, est-ce que c'est le choix de, de l'entourage qui me l'a insufflé, et, et, et j'ai pris ce choix, mais enfin quelles, quelles étaient les conséquences de ces doutes eh ben, En fait, les conséquences étaient du coup relationnelles, parce que j'en venais à demander si le fait de faire autre chose que du jet, ça allait pas détruire un petit peu le lien que j'avais avec ma famille, puisque bah, mmh. on passait tous les week-ends ensemble au jet, donc si moi je faisais autre chose, est-ce que euh, j'allais pas perdre un petit peu le lien que j'avais avec eux euh, C'était plutôt ces questionnements-là euh, qui sont arrivés et qui pourtant, enfin je veux dire, mes parents ont toujours tout fait pour que je le ressente pas et au contraire quand je leur ai annoncé que je voulais peut-être faire de l'équitation, euh, parents étaient hyper, hyper ouverts à ça et il n'y avait pas de soucis. Quoi. Évidemment, ils ne voulaient pas que je fasse les deux, parce que c'était impossible, déjà financièrement. Mais, euh, mais par contre, il n'y avait pas de soucis à ce que je fasse euh, autre chose. Et c'est peut-être justement la, leur réaction à ce moment-là euh, qui m'a finalement euh, fait, fait réfléchir et, et me faire me rendre compte que malgré ça, ce que j'aimais, c'était le jet. Quoi. Ok. Et, euh, et du coup... Euh... Ah mince, j'ai perdu le fil de, de la question, je regardais en même temps les chose. Euh, du coup, mince, trou de mémoire, est-ce qu'on peut couper <rire> euh, Je vois que Pascaline arrive à la rescousse. Comme tes frères étaient champions, comment... Ah voilà, merci. Pascaline, on a une télépathie. Donc, comme tes frères, je te l'affiche, comme tes frères étaient champions, comment faisais-tu pour ne pas tomber, malgré toi, dans la comparaison où... Euh, eux s'ils se comparaient aussi. Clairement, je dirais que c'est pas possible de pas tomber dans la comparaison, euh, parce que euh, la société, euh, tout est fait pour se comparer les uns les autres de base. On, okay. on apprend, on apprend en regardant les autres. On, euh, de tout bébé, hein, on imite. Donc, euh, pour moi, l'imitation, ça fait partie de la comparaison finalement, puisqu'on qu'on vient d'abord regarder ce que la personne fait et, et après on vient l'imiter. donc Effectivement, euh, et, et c'est là que le programme est venu m'aider, c'est que euh, la comparaison était ultra présente dans tous les domaines, euh, que ce soit au niveau sportif, au niveau personnel, au niveau professionnel. Et je, et je pense que pour mes frères aussi, ils se sont déjà comparés les uns les autres, peut-être moins moi parce que je suis une femme mais euh, effectivement la, la comparaison est ultra présente donc la comparaison la, la question c'est pas ne pas tomber dans la comparaison mais plutôt comment euh, travailler avec et performer avec euh, justement en tirant les bénéfices un petit peu de, cette, de ces comparaisons là qui pour moi malheureusement on peut pas empêcher quoi. Et, et durant toutes ces années vu que ces comparaisons on peut pas les empêcher bah, c'était um, comment, comment ça t'a pousser euh, ou freiner d'avoir ces comparaisons avec euh, avec tes frères bah, dans un premier temps ça m'a freiné parce que euh, quand moi je réussissais pas alors que effectivement d'un autre point de vue d'une autre personne je réussissais mais moi en sens je réussissais pas par rapport aux résultats de mes frères euh, donc bah, le, le premier effet que ça a eu c'est euh, de se dire des choses comme je suis nul j'y arriverai pas je serai jamais aussi forte qu'eux évidemment de D'être complètement paralysé en compétition. Et même si euh, j'étais sûr que ce n'était pas ça le problème, euh, finalement, en l'ayant débloqué euh, avec, le, avec la dépolarisation notamment, ça a tout de suite ouvert, euh, tout ouvert en, en moi, en tout cas euh, dans, la, dans la compétition et même dans la vie de tous les jours. Ouais, et, euh, et du coup, bah, avant d'aller sur ces sujets, si tu as envie d'en parler, de, de, de, de se débloquer, euh, décidément, ce soir, je ne sais pas, autant. <rire> Je, je, je suis à l'eau, euh, je, sais, je sais pas. Euh, J'allais dire, oui, c'est là où je rebondissais. C'est que tu vois, tu, tu dis que euh, tu percevais que tu avais des blocages, etc. Et pour autant, moi, je note que tu es trois fois championne de France, que tu es euh, deux fois vice-championne du monde, que tu es euh, une fois vice-championne d'Europe. Donc, euh, euh, quand, pour les gens qui regardent ça, ils disent, oh, Mais attends, elle, avait des, elle dit qu'elle avait des blocages, mais elle est quand même championne de France. Donc, euh, donc concrètement, finalement, tu avais, avais les résultats. Ouais, j'avais j'avais les résultats, mais euh, mais j'étais souvent frustrée, souvent frustrée parce qu'en compétition, euh, euh, effectivement, j'avais ces résultats qui, à part bon les titres de championne de France, restent des deuxièmes places, donc euh, c'est pas pour moi la victoire. Euh, et surtout que je performais pas à mon niveau, c'est-à-dire qu'en entraînement, j'avais un niveau largement au-dessus qu'en compétition où où mes capacités étaient totalement réduites et, et bloquées, sans que je les contrôle et que je puisse rien y faire, quoi. Ok, c'est-à-dire, là, tu vas plus parler du niveau de ton, temps par, de ton temps, par exemple. Genre, en entraînement, tu avais des meilleurs temps qu'en compétition. C'est comme ça que tu peux mmh. comparer que tu étais bloqué ou, ou pas Ouais, et puis même de mon entourage, qui, notamment mon père qui a l'habitude de suivre mes entraînements et mes compétitions, et même tous les gens qui m'entourent, voyaient bien que j'étais euh, carrément en dessous en, en compétition. Et du coup, j'étais tout le temps frustré parce que je, même moi, je le savais, je naviguais. Euh, je pense à 50% parfois, voire même moins de mes performances. Ok. okay donc, à 50%, tu étais trois fois championne de France. Euh... Bah, apparemment. <rire> ok. Du coup, en gros, ce que j'entends, c'est que c'était euh, aussi… Euh, alors, je ne sais pas si on peut dire surtout parce que tu avais les, les résultats qui étaient là, mais du coup, c'était aussi un ressenti, c'est ça De dire « Ouais, mais attends, là, je suis bridé, je ne suis pas au top, je ne suis pas… » Exactement. Et, et ça, dans le sport, du coup, euh, je m'infériorisais, me, je me, je comment dire Oui, si, Enfin, je, je me plaçais en dessous de, de mes frères. On alors, me okay. je me minimisais, voilà, tout à fait. Donc, c'était aussi normal parce qu'il y a l'âge qui fait que, eux, en étant plus grands, ils avaient accès à des choses dont moi, j'avais pas encore accès. Donc mmh, ça, bah, il y a un moment donné où, quand on est plus jeune, on a du mal euh, à le comprendre. On le comprend, mais on, on l'accepte pas forcément. Donc ça, c'est venu plutôt avec la maturité en grandissant. Et après, il y avait le deuxième sujet, oui, que je me minimisais par rapport à eux euh, et, et que ce soit dans la vie sportive ou même professionnelle. Ok, et, et euh, du coup, ce que j'ai entendu, c'est qu'aussi, il y avait la différence d'âge. Donc, tes frères, si tu veux donner leur, leur, leur âge euh, Ils ont euh, au-dessus de 30 ans, 30, 30, 32 et 33, je crois. Ok, donc, donc entre, entre 5 et il y 8. Il y a 9 ans, donc... oui, ouais, Exactement six ans avec le plus petit de mes frères et neuf ans avec mon plus grand frère. Ok, donc des fois, tu pouvais être minimisé, mais eux, ils avaient quand même huit ans d'avance, sur toi. Bah oui. Exactement. Mais C'est okay. vrai, comme on est très proche et qu'on fait tout ensemble, euh, bah, y a, parfois, on ne le voit pas. Enfin, comment dire On voit cette différence d'âge, mais comme on fait plein de choses ensemble, euh, c'était parfois compliqué de faire la différence et de se poser, de prendre du recul et de dire « Attention, ouais, ils ouais. ont cette vie-là, mais ils ont même de plus. » Ouais, c'est clair. Ouais, parce que finalement, tu as été euh, rapidement, enfin, d'être toute petite, euh, immergée avec eux euh, sur les compétitions. Et... Exactement. Donc, Lynn qui nous pose, euh, du coup, tu peux nous raconter comment tu as gravi les étapes pour arriver à tes résultats, Alors, combien de temps et euh, tu as eu beaucoup d'échecs, entre parenthèses. S'il y en a d'autres qui ont des questions au fur et à mesure, bah, pensez à les poser. Donc, Nous sommes avec euh, Estelle Pourret, euh, trois fois championne de France, deux fois vice-championne du monde et une fois vice championne d'Europe. Donc, profitez-en. Alors, là, pour répondre à la première question, euh, comment j'ai gravi les étapes pour en arriver là euh, Alors, on ne peut pas trop parler de, des résultats d'aujourd'hui, même si j'ai gagné le, le dernier Grand Prix du Championnat d'Europe, puisque la saison a été malheureusement euh, vachement coupée et que pour moi, ce qui m'a, on va dire, guéri, ou en tout cas fait passer mmh. à, à l'étape du dessus, ça a été de faire le, le programme avec toi, Pierre. Ouais. Donc l'étape a été très simple, je pense que dès la première dépolarisation qu'on a fait ensemble, euh, même si ce n'était pas forcément le, le, le premier sujet qu'on a abordé, euh, ça, ça a tout de suite fait tilt dans, dans ma tête sur plein de choses. Et euh, pour moi l'étape la plus importante a été le travail sur l'identité. Parce qu'en fait euh, le souci il venait de là, il venait de que moi je ne faisais pas la différence entre mes frères et moi. Sauf que moi je suis moi et eux c'est eux. Et, et eux même euh, ils sont trois c'est chacun une personne aussi quoi. Et euh, et ça moi j'avais du mal à, à le faire et jusqu'au jour où où c'était trop pour moi justement en parlant d'échecs où je le vivais trop mal euh, parce que j'étais frustrée parce que j'arrivais pas à performer parce que je finissais les courses en pleurs euh, alors que je faisais des résultats bien, je faisais des top 5, des top 3, des top 2 mais parce que j'étais pas au niveau de là où je devrais être et que j'étais paralysée et du coup bah pas de plaisir évidemment. Enfin, pas donc, tout le temps. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre du plaisir dans un sport qu'on commence euh, bah, pour avoir du plaisir, bah, tu finissais les, les courses, euh, les larmes aux yeux. Quoi. Exactement. Alors que c'était euh, ma vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout mmh. tourne autour de ça et j'adore ça. Mais euh, il mais y a un moment donné où c'était soit j'arrêtais parce que ça me pourrissait la vie, soit je faisais quelque chose pour me guérir de, de ça. Et sachant qu'au début, quand je démarrais le programme, je ne savais pas réellement ce qui était le blocage. J'avais essayé de l'hypno, j'avais essayé d'autres choses, euh, mais je n'avais jamais vraiment touché ce, ce point sensible, on va dire. Et d'ailleurs, j'en avais presque pas conscience que c'était ça, parce que mes parents et mes frères ont, tout, ont toujours dit euh, « Ne te compare pas à eux, c'est différent, etc. » Ils ont toujours veillé à ce que, on, à ce que je ne me mette pas la pression, justement. C'est plutôt ouais. l'entourage extérieur qui me l'a mise sans, sans le mmh. vouloir. Sans le vouloir, hein, d'ailleurs. Ça partait d'un ouais. bon sentiment. Ouais ouais ok um, ok du coup tu, tu, tu, en gros toi tu te toute seule tu te minimisais par rapport à, à tes frères et tu voulais avoir aussi des d'excellents résultats et euh, bah, finalement tu euh, tu perçois que tu n'avais pas cette identité ouais voilà par exemple <rire> Euh, ouais, il voilà, y a deux choses j'ai eu catégoriser mes frères sur certaines identités et quand moi je ne me retrouvais pas dans les leurs okay. je me disais bah, je ne pourrais, pourrais pas gagner du coup parce que gagner c'est être comme ça par exemple euh... est-ce que c'est -ce est, est -ce est ok pour toi, pour les gens qui ne connaissent pas cette histoire d'identité, qui regardent cette vidéo de pouvoir nous donner un exemple concret d'un décalage entre eux ce qu'ils font ou eux qui tu perçois qu'ils sont et toi qui tu perçois être ou... Bah, je, je pense que pour pour gagner une, une compétition, chacun a, a ses motivations. Euh, on peut parler de ça de, de par son identité. Il y en a qui vont être inspirés à, à gagner pour pour battre les autres. Il y en a qui vont être inspirés à gagner pour se dépasser eux-mêmes. Il y en a qui vont être inspirés à gagner pour, pour être un exemple pour les plus jeunes, pour, pour plein de choses. Et moi, j'avais identifié mes frères dans, dans, dans une catégorie de, de motivation pour gagner qui finalement n'était pas moi. Hmm. C'est-à-dire que moi, ce n'était pas ça qui me motivait. Et le fait de ne pas le ressentir ou, ou de ne pas l'avoir faisait que je considérais que je ne pouvais pas accéder à, à ce qu'ils avaient, avaient atteint. Ok. Et, et du coup, euh, si tu avais un conseil justement à peut-être une femme qui regarde, ou même un, ça peut être aussi un homme, qui regarde cette vidéo, qui a peut-être des... Euh, soit des frères, soit des cousins, soit des membres de la famille, ou même des gens qui, qui mettent sur un, un piédestal comme ça, euh, tu lui conseillerais quoi pour créer euh, sa propre identité peut-être et s'autoriser à, à soit égaler, soit dépasser euh, les gens qu'il qui admire et avec qui il se compare Mettez dans le chat si vous avez des questions, euh, euh, si vous voulez rebondir par rapport à ça bah, le premier conseil que je que je donnerais, c'est c'est vraiment de prendre du recul et de prendre conscience que chaque être vivant est différent et que et que de par ce fait, on n'a pas justement à, à aller alors à, oui à aller se comparer et surtout à à vouloir s'identifier à quelqu'un d'autre puisqu'on n'est pas cette personne là et que finalement en faisant ça et ben au contraire ça vient nous bloquer des forces parce que on peut pas forcer notre notre conscient à être quelqu'un qui n'est pas et que quand on est en blocage, justement, avec ces problèmes d'identité, qu'on veut absolument euh, être comme une autre personne alors qu'on ne l'est pas, ben, mmh. c'est là que, que ça ne fonctionne pas du tout. Quoi. Ok, et du coup, ça me permet de rebondir, oui, tu as dit le, le mot conscient, ça, euh, re, permet de rebondir sur un peu en arrière où, à un moment donné, en fait, ton entourage avait beau te rassurer, donc consciemment, il te rassurait, mais toi, inconsciemment, bah, c'est... Bah oui, inconsciemment oui. évidemment, je me je me mettais cette pression parce que euh, mes frères étaient plusieurs fois champions, que je me disais si je suis la seule dans la famille à pas l'être, c'est des choses qu'on se dit inconsciemment mais voilà, si je mmh. suis la seule à ne pas enfin euh, les gens à l'extérieur, ils vont dire que que voilà, je j'appartiens pas de la même famille, enfin, ça était presque là mais mais euh, bon, c'est oui, c'était pesant, sûr. Ok, donc en gros là, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans les, dans, les, dans les sportifs, dans les, dans les sportifs en général, euh, les, les gens euh, peuvent nous percevoir comme des gens euh, qui sont confiants et finalement au fond de nous, bah, on peut sentir qu'on n'est pas si confiant que ça et du coup, est-ce que c'est finalement, euh, je ne sais pas si le mot c'est normal ou naturel ou peut-être ni l'un ni l'autre, euh, de pouvoir quand il y a des gens qu'on qu voit meilleurs que nous autour, bah, euh, de sentir, euh, sentir qu'il faut gagner pour, euh, pour, être, euh, pour être accepté. Si je n'ai pas tout à fait compris ta question. <rire> ok, j'avais pas très précise. Euh, en gros, est-ce que, est que finalement, c'est quelque chose que tu penses que euh, c'est normal pour d'autres sportifs euh, Ou est-ce est -ce que c'est normal pour d'autres sportifs, par exemple, de se dire, wow, « Waouh, je dois euh, gagner !» Euh, pour être accepté par ma famille ou pour... Euh... Eh bien, alors normal, je ne sais pas, mais je pense que ça arrive à beaucoup. Ouais, et, que, voilà. et que malheureusement, si, si l'objectif premier, il est de euh, je dois gagner pour euh, plaire aux autres ou pour euh, ne pas être abandonné, ou... enfin, ça veut dire que l'objectif, il n'est pas réellement personnel. Dans ce cas-là, on ne le fait pas vraiment pour nous. Et effectivement, moi, c'était un peu mon, mon problème. Et c'est justement à ce moment-là que c'est important de se dire « Ok, pourquoi je veux gagner ?» Si c'est pour les autres, est-ce que du coup, euh, c'est vraiment moi Est-ce que euh, j'accepte le, le prix à payer pour, pour gagner alors que ce n'est pas mon objectif Finalement, c'est pour les autres que je le fais. Euh, et euh, inversement, si c'est le mien, ok, c'est le mien, donc ça ne regarde pas les autres. Ok, donc… Ce que j'entends, c'est qu'en gros, euh, jusqu'ici, ton objectif, c'était aussi pour les autres de vouloir gagner. Enfin, du moins, pour être accepté, etc. Des tas d'histoires que tu racontais euh, inconsciemment. Et du coup, ça, le fait de vouloir pour une, une espèce de... Euh, alors, je sais pas si le mot est juste, mais reconnaissance sociale ou intégration, bah, ça te faisait perdre en puissance, du coup. Bah ouais, parce que du coup, j'avais une pression sans limite. Quand on ça se fixe un... un... Quand on se fixe un objectif par rapport à soi-même, finalement, la, la seule pression qu'on a, c'est soi-même. Okay. Euh, moi, je me fixais un objectif par rapport à, à, à, à la, pas la Terre entière, mais on va dire le monde en général, en me disant « Ok, mes frères, ils ont gagné, donc les gens veulent me voir gagner aussi. Okay. » ils, ils attendent ça, que je gagne. Donc, en fait, je me mettais la pression de, de, de, de milliers de gens, alors que c'était faux, c'était… C'était moi qui me la mettais toute seule, mais les gens, finalement, euh, puis au pire, qu'ils attendent ça ou qu'ils n'attendent pas, aujourd'hui, ça ne me regarde pas, finalement. Ok. Euh, aujourd'hui, aujourd du coup, tu es totalement détaché de, de ça. Alors, attends, je rebondis. En fait, euh, je ne sais pas pourquoi, mais on ne voit pas les prénoms. Il euh, y a Facebook user, du coup, j'ai regardé à côté, je vois que c'est Sébastien. Salut Sébastien, il y a Nicoletta. Est-ce que vous avez des questions, Sébastien et Nicoletta, pour Estelle ah, bonsoir à tous les deux. Merci pour ce témoignage. Je n'ai pas eu le début. Quel a été ton déclencheur Attends, je te l'affiche. Quel... Quel a été ton déclencheur au choix d'attaquer un travail de dépolarisation avec Pierre, vu que tu avais déjà tenté d'autres choses euh, sans succès, euh, voulu. Merci. Je pense que merci c'est comme merci. C'est er le prénom. Et, Alors, voilà. le... Le démarrage avec Pierre a été plutôt long parce que je crois qu'on a eu un premier contact ensemble un an, un an et quelques avant qu'on commence, que je commence réellement le programme. Okay. On avait échangé, j'avais suivi la web conférence qui m'avait déjà bien plu. Euh, J'étais pas encore prête à ce moment-là à payer le prix, comme on dit, de, de, la, de la formation parce que il a fallu aussi que ça mûrisse un petit peu dans ma tête. Il est arrivé une course, euh, donc la finale du championnat du monde en 2019. Euh, où ça a été un peu la goutte d'eau pour moi, euh, pareil parce que je j'étais pas, enfin je performais pas à mon niveau, je finissais les courses frustrées, je prenais pas du plaisir. Et, et là je me suis dit ok maintenant il faut que je prenne une décision, c'est soit j'arrête parce que je me rends compte que finalement c'est pas ce que je veux, okay. soit je, soit c'est ce que je veux et dans ce cas-là je je donne tout pour pour y arriver. Et le confinement a fait que euh, bah, on a eu le temps de, de réfléchir à toutes ces choses-là. Et donc, j'ai attaqué le programme pendant le confinement et, et ça a porté ses fruits. Et, et justement, la, la, la question, et d'ailleurs, merci de, de m'avoir fait confiance, parce qu'au final, je, je suis vraiment content de, de voir euh, où tu en es aujourd'hui. Et, euh, et là, du coup, la question, c'était, vu que tu avais déjà tenté d'autres choses sans succès, ben, pour, ah, pourquoi tu as fait, avais fait hypnose, tu avais fait blablabla et, euh... Je vois qu'Alex, eh ben, euh, ça... Je pense, il ouais, y, y a eu deux choses. Alors déjà, j'avais suivi la web conférence et je m'étais pas mal renseignée à, à ton sujet. J'en avais également discuté un petit peu avec, euh, avec Jessica qui faisait partie de l'académie déjà à, à l'époque quand moi j'étais déjà renseignée. Donc j'avais trouvé ça super drôle parce que je lui avais dit « Ah oui, mais moi aussi, euh, j'ai vu ce programme et tout ça. » Et elle, elle avait attaqué, donc elle a pu m'en parler un petit peu. Et j'ai trouvé que l'approche était, euh, était totalement différente euh, et notamment cette partie identité, travail sur l'identité, mmh. qui finalement est la base euh, à l'académie de la haute performance, qu'on mmh. qu n'avait mmh. pas, euh, que personne d'autre avait abordé, en tout cas avant, euh, que ce soit en hypnose ou en préparation mentale. Mmh. Et il se trouve que chez moi, le problème, il était là. Il était que je, je voulais être, euh, être mes frères, en fait. Ok, ça c'est la, la punchline, c'est <rire> je voulais être <rire> et, et en fait, du coup... Euh, euh, <rire> du coup maintenant bah, commenter euh, j'espère que ça te répond euh, je crois que c'est Guillaume j'ai dû regarder tout à l'heure sur le live Alors, moi je peux pas mettre les deux en même temps parce qu'autrement ça va faire écho mais euh, dis moi Guillaume si ça te si ça te euh, si ça te ré, si ça répond à ta question je vois qu'il y a Pierre David de l'académie de performance j'ai dû me faire tirater <rire> mon compte par Alex euh, tu, te, te tu te reconnectes tu donc régulièrement à ta motivation intrinsèque pour rester inspiré au quotidien ou est-ce désormais euh, profondément ancré Alors, euh, <rire> intrinsèque, ça veut dire quoi déjà Intra, <rire> un, un c'est dedans, et sexe, c'est l'inverse de mid. Non, je rigole. Est-ce est... que j'allais dire <rire> « Ok, attends le <rire> sens, Alors du coup, comment tu fais pour garder une motivation Non, on va arrêter les blagues pourries ce soir. Euh... Du coup, en fait, comment est-ce que tu fais pour que ta motivation elle vienne Ce que j'entends, ce que je comprends, tu me dis, Alex, si je suis juste ou pas, que c'est une, une, une motivation qui vient de l'intérieur aujourd'hui hein, et ouais, plus ouais. Et que le moteur, il est vraiment interne et plus uh, pour faire plaisir à papa, à maman, pour être comme mes frères. Tout à fait. Euh, et ça, je pense que c'est ancré de chez ancré, c'est-à-dire que et pas que dans mon sport. Euh, aujourd'hui, tout ce que je fais, alors. Parfois, ça a des inconvénients parce que du coup, j'agis pas forcément selon les attentes de certaines personnes. Euh, mais en tout cas, je, je cherche à... Enfin, je deviens qui j'ai envie de devenir sans forcément enfin, euh, euh, regarder ce que les autres attendent de moi. Quoi. Même si évidemment, ça, ça compte énormément, ce que mes proches attendent de moi ou ce qu'ils pensent de moi, ça, ça compte, c'est-à-dire que je, je pense que j'en tiens compte peut-être, mais ça, ça n'interfère pas quand même, comment dire. C'est-à-dire que je, je pense que je prends leur avis, euh, je, je prends leur avis, mais, euh, mais j'avance quand même là où moi je veux avancer. Quoi. Ok. Um, J'ai loupé le début aussi. Um, pour toi, Estelle, tout alors je ne sais pas le prénom là encore une fois, je trouve le truc là pour ça. Um, Qu'est-ce que tu as compris et ressenti que tu n'avais pas compris et ressenti avant <rire> Elles sont, elles, sont, elles sont chargées, vos questions, mais c'est cool. Ouais, Alors, euh... poser des questions chargées pour Estelle. Euh, bah, si vous est posez j'ai compris que, que, en fait, euh, j'allais pas devenir eux okay. et que c'était pas le but de, de, de devenir quelqu'un d'autre, d'ailleurs, que ce soit eux, mes frères, ou personne ou quelqu'un d'autre qu'on idole, enfin qu'on admire. Euh, on ne peut pas devenir quelqu'un d'autre parce qu'on n'est pas quelqu'un d'autre, on est, est nous-mêmes. Et je pense que ça a été la plus grosse révélation de, de, de ce programme-là pour moi et qui a fait qu'aujourd'hui c'est naturel d'avancer là où j'avance. Ok, donc ça... Parce que je, euh... me, je me compare, même si je me compare en me disant bah, « cette personne, elle, elle aime ça ou elle va vers ça », je ne l'associe pas à moi en me disant bah, « c'est mieux ce mmh. que lui il fait » ou « c'est mieux comment il est ». Ok, il est comme ça, mais moi je suis comme ça. Ok, ok, excellent. Du coup, c'est vraiment le fait que euh, bah là aujourd'hui, euh, vraiment, tu sais qu'il y a les autres qui sont eux, et il y a toi qui es toi. Exactement. Ok, et toi, tu peux pas être eux, et eux, ils peuvent pas être toi. Bah voilà, c'est ça, ça marche dans les deux sens. Ok, ça c'est et ça me fait penser en fait à une citation d'Oscar Wilde, je pense, euh, qui était euh, n'essayez pas, euh, soyez vous-même puisque les autres sont déjà pris, un truc comme ça. Euh, comment as-tu vécu oh énorme la question de Pierre-David de l'Académie de l'autre performance <rire> comment as-tu vécu euh, Alex et comment as-tu vécu le fait que ta concurrente numéro 1 fasse également le programme <rire> et comment tu te sens aujourd'hui par rapport à ça <rire> c'est vrai que c'est une bonne question alors euh, euh, donc euh, ouais euh... Jess, du coup, on parle de, de Jess qui, qui est une très bonne amie euh, à nous. Le Jet, il faut savoir que c'est uh, quand même un, un petit monde et qu'il y a une très bonne entente, surtout entre Français. On, on va dire qu'on, même si c'est un sport individuel, on se présente aux courses internationales avec le but de, de ramener la, la Coupe à la France, on va dire. Euh, Jess ne, ne faisait pas partie de mes concurrentes numéro un à l'époque. Elle a, elle a progressé, euh, elle a progressé assez vite et puis euh, les opportunités ont fait qu'elle s'est retrouvée au bon endroit, au, au bon moment et c'est vraiment top. Euh, sachant que moi j'ai commencé le, le programme après elle, donc finalement c'est peut-être plus celle qui a, qui a qui a ressenti quelque chose de particulier. Mais c'est vrai que, non, moi, j enfin, j je me suis dit, OK, c'est cool, on va partir avec, euh, avec les mêmes armes, quoi, en quelque sorte. <rire> okay. OK, parce que là, tu me voyais Ça dedans. a fait aussi plein de, plein de sujets de conversation euh, ensemble okay. et on était pas mal passionnés, je pense, par, euh, par cet, apprens... cet apprentissage-là. Donc, okay. voilà, j'ai pas ressenti de de ouais, d'aine de... De... particulière du fait qu'on ait fait le même programme, quoi. <rire> Ok et, euh, et et du coup en fait la, la, la question qui me vient comme ça Bobo elle est juste pour pour le fun est-ce que tu penses que quelqu'un qui fait qui fait le programme euh, part avec des armes différentes que quelqu'un qui le fait pas oui carrément après je pense euh, et là par exemple je vais peut-être faire un, un, un hommage à mon papa lui qui n'a pas fait le programme a pourtant euh, cette euh, comment dire ce, ce recul là qu'offre le programme sur la dépolarisation, sur plein de choses, il arrive à l'avoir et il l'a acquis je pense avec l'âge, avec les expériences. Donc euh, oui effectivement le programme c'est une arme euh, mais je ne dis pas que quelqu'un qui ne l'a pas fait ne peut pas atteindre le même niveau de, de sagesse ou d'expérimentation à ce niveau par ses propres expériences. Oh, bien sûr, euh, je suis tota totalement d'accord avec toi et, euh, et la question que j'avais te poser c'est ton papa, euh, il a... <rire> c'est est ce que est ce que finalement on peut catalyser euh, l'expérience et acquérir une expérience que tu as à 25 ans et que moi j'avais clairement pas euh, aujourd'hui et plutôt que d'attendre cinq ans 50 ans et euh, avoir les expériences de la vie euh, qui voilà, qui nous font développer à un moment donné ce cette, euh, ce, ce sentiment pour certains de euh, de détachement et de lâcher prise et ça de l'atteindre plus rapidement avec le programme Ouais, ouais bah, c'est bah, sûr. Le, le, Aujourd'hui, pour moi, le programme, euh, l'intérêt, il est là. En plus de... Déjà, on n'est pas sûr de savoir si avec la sagesse, on va l'acquérir ou pas, parce que ça dépend aussi des expériences qu'on va vivre et de mmh. comment on va faire le retour de ces expériences-là envers nous-mêmes. Mais surtout, ça permet de gagner énormément de temps. Et, okay. et toute la volonté, toute la motivation que j'aurais pu perdre, je ne dis pas, mais peut-être que si je n'avais pas fait le programme, j'aurais peut-être arrêté. Ouais, et ça, quand je euh, aujourd'hui, quand je parle avec d'autres sportifs, des fois j'en vois qu'on. Enfin, moi, c'est des questions que je me posais à l'époque. Hein. Est-ce que je veux arrêter le sport Parce que et finalement, bah, j'ai arrêté. <rire> j'ai arrêté le sport, même si j'ai repris cinq ans plus tard. Mais mais finalement, il y a beaucoup de sportifs qui, à cause d'un blocage mental, qui le potentiel pour gagner et qui vont arrêter plus tôt. Euh, voilà, bon, entre parenthèses, c'était moments comme sur le programme, et j'arrête maintenant. Euh... Et qu'est-ce que ça fait, c'est encore Sébastien, et qu'est-ce que ça fait ressentir que l'on qu est soi, qu'est-ce que ça fait de reconnecter à ton toi Eh ben, on se sent super libre, on se sent, euh, on se sent extrêmement libre, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on est sur, euh, sur un petit nuage, on va dire, euh, si je prends l'exemple de, des dernières compétitions qui ont eu lieu après le programme, euh, notamment la Pologne, où j'ai gagné, euh, à aucun moment, euh, j'étais en tête de la course, normalement c'est stressant, on attend la fin, Et ben là, pas du tout, euh, je pense que j'avais carrément fait... Euh, euh, fermer les yeux sur ce qu'il y avait autour de moi comme si j'avais pas de concurrente j'étais seule face à moi-même je m'amusais je prenais du plaisir sans penser à ce que allaient dire les, les autres ou que même ils vivaient et c'est une extrême liberté juste tout simplement ok et euh, et du coup de euh, quel conseil tu pourrais dire à <rire> quel quel conseil tu pourrais dire à, à justement quelqu'un qui, qui était dans ton cas il y a quelque temps qui fassent le programme. <rire> non, mais euh, oui, ça, ça, ça compte effectivement. Mais, euh, mais euh, oui, en fait, c'est surtout ce que je disais tout à l'heure, c'est prendre du recul et déjà faire le point sur, OK, est-ce que mon projet, c'est le mien Ou est-ce que c'est celui de quelqu'un d'autre okay. euh, Ça, moi, c'est la question que je me suis posée. OK, mes frères, mes parents, ils ont eu cet objectif-là d'être champion du monde de jet-ski. Moi aussi, parce que de toute petite, j'ai été dans ce milieu-là, donc je me suis mis dans cet objectif-là. À un moment donné, ça a été impor important pour moi de faire la part des choses et je l'ai fait grâce au programme, en me posant et en me disant « Ok, est-ce que ce projet-là, c'est est le mien ?» ou « Est-ce que c'est euh, est celui qu'on m'a donné, finalement ?» Et bien là, dans l'occurrence, c'était les deux. On me l'a donné, mais euh, j'en ai envie aussi. Donc mmh. euh, déjà, une fois qu'on a compris ça, euh, on commence un peu à s'échapper de... de de se comparer aux autres et on part sur notre chemin à nous. Quoi. Et, et ce n'est pas du tout mal si je m'étais rendu compte que c'était pas mon projet, bah j'aurais mmh. arrêté et j'aurais sûrement fait, je me serais éclaté ailleurs, il n'y a pas de souci. ouais Là aujourd'hui tu es certaine que bon, si tu as envie d'arrêter demain finalement pour X ou Y raison parce que ton système de valeur il peut changer, bah, tu es libre d'arrêter en fait, de dire ok, bon, Exactement. Pour... Et je vais faire l'équitation. Euh, ok, et du coup, justement, tu finissais par, euh, tu es sur ton chemin, ton chemin, là tu sens qui t'amène où en ce moment Quelles sont tes, Quel est le, le chemin que tu vois pour toi euh, euh, sur quelques années, si tu arrives à, à percevoir ouais, je, je, suis une, je suis une grande rêveuse, et, euh, et euh, du coup, l'académie m'a aussi appris à avoir de grandes ambitions, parfois même trop. Donc, c'est vrai que le chemin, même s'il reste le même sur... Euh, sur qui je veux être, finalement, il peut être changeant en fonction des projets que j'ai. Euh, mais en ce moment, évidemment, j'en ai deux, deux grands et que je compte mener jusqu'au bout, qui est évidemment d'obtenir euh, mon titre de championne du monde en, en jet ski et d'essayer même de performer chez les hommes. Et en parallèle, euh, évidemment, développer l'entreprise que j'ai reprise avec mes frères, justement, et performer dans le domaine entrepreneuriat. Yes, et vous verrez pour ceux qui sont intéressés, dites-le dans le chat. On mettra on pourra faire une interview avec Estelle sur justement entreprendre et faire du sport à haut niveau pour voir comment est-ce qu'on peut concilier les deux. Et justement, là, ça me fait rebondir sur si tu avais un message à donner aux femmes qui sont dans des dans des sports peut-être mécaniques ou des sports qui sont plus pour les enfin j'ai pas dit pour, qui sont plus connotés hommes, tu leur donnerais quoi comme conseil à ces femmes? Bah foncez foncez parce qu'en en fait euh, vous vous rendrez compte que vous avez rien à perdre rien à perdre c'est à dire que nous on a la chance finalement en tant que femme et je dis bien la chance euh, de parfois pouvoir concourir avec les hommes et dans ces cas là il faut juste savoir une chose c'est que c'est beaucoup plus de pression pour un homme ah, clair, hein. de se faire battre par une femme que l'inverse parce que finalement euh, si vous perdez c'est on va dire normal euh, non mais enfin oui dans un sens mmh. si vous gagnez euh, gagner quoi devant des mecs donc euh, eux ils ont ils plus tendance à avoir de la pression que vous donc c'est ce que j'ai envie de dire foncez euh, hésitez pas voyez grand et j'étais la première il y, a, il y a un an et demi je me souviens d'une pilote de, de jet qui, qui disait ouais. qu'elle allait gagner les, les garçons et ça m'avait choqué c'est à dire que j'étais là mais elle, elle se prend pour qui pour dire qu'elle va gagner les, les garçons enfin il faut être réaliste à un moment donné euh, euh, mais en fait non elle a raison elle a raison parce que c'est possible tout est possible. Et comme tu disais, Pierre, est-ce que c'est 100% impossible Non. Donc, euh, donc allons-y. OK. Donc, la question, c'est euh, à, à se poser pour les femmes. Ce serait, OK, est-ce en fait, ton rêve, là, qui, alors, elle doute, oui, mais je vais peut-être pas y arriver. OK, est-ce que tu es 100% sûr de ne voilà. pas y arriver Exactement. Voilà. Est-ce que tu es 100% sûr de ne pas y arriver Et euh, la, la réponse est toujours euh, non, parce que ce n'est pas possible. Enfin, mmh. mis à part euh, problème matériel ou autre, ou physique, on va dire. Euh, c'est pas possible. Il y, a, il y a au moins une petite chance pour que ça marche. Donc, euh, il faut y aller, il faut la tenter. Et, euh, et il n'y a absolument rien à perdre. Donc, en fait, euh, en tu fait, as le choix entre viser le, le 0,001% possible ou viser le 99,99% ,99 possible. C'est ça. OK. Donc, euh, au choix... Euh... OK. Um, bah Écoute, c'est cool. Uh, Estelle, est-ce que tu as, uh, uh, uh, est cool. um, est as un dernier mot à rajouter pour cet entretien En tout cas, merci. Merci pour ton interview et ton temps. C'est cool. Est-ce que tu as un dernier mot à rajouter pour uh, alors que ce soit les femmes, même les hommes uh, Ce serait quoi le message que spécialement, mais en tout cas, uh, si, à, à, à toutes les personnes qui, qui regardent ou qui regarderont cette vidéo et qui ont vécu, on va dire, ce phénomène de... J'ai un monde dans ma famille ou même dans mes amis proches qui ont réussi dans, dans le sport. le euh, Moi, c'est juste stop, arrêtez de vous comparer à cette, à cette personne-là. Prenez du recul. Euh, vous pouvez gagner sans être cette personne-là. Vous pouvez atteindre vos objectifs sans imiter cette personne-là en étant simplement vous-même. Et je pense que tant qu'on ne s'est pas rendu compte de, de ça, euh, et ben on va être bloqué dans euh, « je veux être cette personne » sans être concentré sur son propre chemin. Quoi. Nickel, bah écoute Estelle, euh, merci là. Je pense que c'est une excellente conclusion. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres commentaires dans le chat pour conclure ou, euh, ou là c'est bon pour tout le monde Si c'est bon d'ici euh, quelques secondes, je vais couper. euh Ouais, bah Estelle, du coup merci pour. Euh, sais, les gens peuvent te suivre où Est-ce que, euh... te... est que les gens peuvent te sponsoriser quelque part Est-ce que les gens peuvent euh... Bien sûr, bien sûr, tout le monde peut, Enfin, vous pouvez me suivre sur Instagram, à Estelle Porret, tout simplement, également, j'ai une page, une page Facebook et un site bien. Internet aussi, en cours, donc, euh, bien sûr, c'est avec plaisir, et d'ailleurs, même s'il euh, euh, y a des, des personnes qui, qui ont des questions à me poser, et qui ne souhaitent pas forcément les poser sur Facebook, euh, euh, je suis ouverte à, évidemment, à répondre à vos questions, parce que ce que j'ai vécu, en tout cas, grâce à l'Académie, et grâce à plein de choses, je, je souhaite aux personnes qui vivaient ce que je vis de, de vivre cette progression aussi et cette liberté que j'ai aujourd'hui. Ouais, bah ça fait plaisir d'entendre de, de voir ça, et, et c'est vrai que quand on est un être humain libéré... Alors, je ne vous dis pas que la vie, elle sera toujours facile. Aujourd'hui, tous les jours même, il y a des challenges, il y a des doutes, il y a toujours plein ouais. de choses. C'est comme ça, c'est la vie. Mais par contre, il y a une chose qui ne change pas, c'est enfin, si, qui change, mais c'est euh, qui vous êtes quoi, et qui vous avez envie de devenir et ça c'est hyper important top ça me gêne un peu que tu as dit qu'il n'y aura plus de doutes et tout tu me plombes la promo du programme <rire> c'est à dire que euh, même avec le programme en fait il y aura des doutes il y aura des moments de challenge moi bien, bien même j'en ai tous les sportifs en nombre et tous les êtres humains sur terre en voilà euh, c'est vous même des même, euh, même bataille, là, donc, euh, mais c'est euh, plus court ces périodes-là. Enfin, comment dire Voilà, ça arrive de, de parfois être vraiment dans le dur, d'être même triste. Oui. Ça arrive à tout le monde. Enfin, ça c'est humain. On peut pas enlever ça à quelqu'un. Ouais, c'est humain comme tu dis en plus. Et euh, bah, c'est top. Ok, mais par contre, c'est vrai que l'oscillation émotionnelle est, est moins longue et on se recentre plus et on se focus uniquement sur notre objectif. Exactement. Hum... Cool, bah écoute, merci Estelle. Donc, vous pouvez retrouver Estelle Pouret sur Instagram, Estelle Pouret sur Facebook, Estelle Pouret sur son site. Et euh, si vous avez, euh, et vous pouvez aussi euh, sponsoriser, euh, après, il faut aller voir sur le site, toutes les informations. Yes. Voilà. Et euh, pour ceux qui ont aimé cette interview, bah, pensez à inviter du monde sur le groupe de l'Académie de haute Performance puisque le but de l'Académie de haute Performance est de faire un maximum d'impact. Dans le monde du sport et de voilà d'aider de plus en plus de sportifs à se libérer, à être pleinement soi-même et pouvoir exprimer sa réelle puissance. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci beaucoup Estelle. Je te dis euh, Merci à bientôt à vous. et euh, dans le programme sûrement et à bientôt. Ciao. Yes, à bientôt.